Cette vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire « Quelle est la réaction de l'État face à la crise économique des années 30? » Tous les dossiers documentaires du récit de l'univers social sont accessibles sur le site « Dossier documentaire » dans l'onglet « Dossier ». Le crash de la Bourse de New York en octobre 1929 marque le début d'une décennie de crise économique qui désorganise profondément l'ensemble de l'économie mondiale. L'économie canadienne, étroitement liée à celle des États-Unis, est durement touchée par cette crise qui s'étire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La production et les prix chutent, les usines tournent au ralenti ou ferment leurs portes, le chômage grimpe en flèche et la misère gagne de nombreux foyers. Devant une telle situation, comment réagissent les gouvernements fédéral, provincial et municipal chaque dossier comporte une question synthèse. La question de ce dossier, par exemple, traite des réactions de l'État suite à la crise économique de 1929. Dans la question, il y a un repère de temps très précis, la crise des années 30. Aussi, la question t'indique que l'on traitera des événements qui font suite à la crise, donc probablement des conséquences de celle-ci. Enfin, on y fait mention de l'État ou, si tu préfères, du gouvernement et de sa position face à cet événement. Dans le dossier, tu retrouveras des consignes simples. On te demande deux choses. La première, la situation des populations. Ici encore, ton événement principal étant la crise, tu es à la recherche de ses effets ou, si tu préfères, ses conséquences sur la population. Deuxièmement, tu dois identifier la réaction des gouvernements fédéral, provincial et municipaux. Si tu regardes la grille de réponse, pour chaque document, tu dois indiquer s'il traite de conséquences sur la population ou, et, parce qu'un document peut traiter de deux aspects, d'une réaction d'un des paliers de gouvernement. Tous les dossiers ont une amorce qui vise à présenter le thème traité. Profitons de cette occasion pour analyser, par exemple, un graphique. Les questions te permettent d'orienter ta lecture. Comme le titre me l'indique, le graphique présente le taux de chômage au Canada en rouge et en bleu aux États-Unis dans les années 30. Ce qui attire mon attention dans le graphique, c'est la pointe en 1933. Que s'est-il passé entre 1929 et 1933? Le chômage progresse de façon fulgurante suite à la crise. Par la suite, il est en baisse rapidement sans revenir à son niveau de 1929. Pourquoi? Est-ce que tout ceci aurait un lien avec les actions ou les réactions de l'État? Enfin, comment pourrait-on décrire le lien qui unit l'économie canadienne et américaine? Le document 1 me permet d'analyser plus finement une image. À nouveau, je me rappelle la question et les consignes. Est-ce que le document décrit la situation vécue par les travailleurs et ou illustre une réaction d'un palier de gouvernement? À la lecture du titre et du texte, je comprends qu'il s'agit d'un refuge où on distribue des repas et on héberge des chômeurs et que leur nombre a doublé depuis la crise. Enfin, on y indique qu'il s'agit d'une initiative de la Ville de Montréal, donc du palier municipal de gouvernement. La photo en noir et blanc nous apprend dans un premier temps qu'il y a un nombre considérable de personnes, tous des hommes, qui attendent en fil. En fait, il y a deux fils. On imagine que celle de gauche est aussi longue que celle de droite. On remarque aussi que la police est là pour faire régner l'ordre. En résumé, ce document m'apprend qu'il y a plusieurs chômeurs à Montréal et qu'ils n'ont rien pour se nourrir et plusieurs sont à la rue. On apprend aussi qu'une des réactions de la Ville de Montréal est de créer et gérer des refuges. Enfin, on pourrait se questionner où sont les femmes et les enfants. Le document 2 est un document de source première c'est-à-dire qu'il a été rédigé à l'époque des événements traités. Tu en retrouveras toujours un ou deux dans les dossiers. Le titre m'indique qu'il s'agit d'une lettre au premier ministre Bennett. Comment faire pour savoir s'il est premier ministre au provincial ou au fédéral? L'historien observe toujours les sources d'un document. On y apprend qu'il a été premier ministre du Canada de 1930 à 1935. À la lecture du texte, Rappelle-toi que tu dois toujours te référer à tes consignes. Est-ce que le document décrit la situation vécue par les populations ou est-ce une réaction du gouvernement? Bonne lecture! Donc, si je résume la démarche, assure-toi dans un premier temps d'avoir en tête les consignes et la question de travail. Dans le cas qui nous intéresse, tu es à la recherche de conséquences, donc d'événements qui sont survenus à la suite de la crise économique. Pour chaque document, lis le titre et le texte, observe bien les photographies ou le graphique et enfin, jette un œil à la source des documents. Tu y trouveras certainement des informations supplémentaires. Cette démarche est bonne pour l'ensemble des documents du dossier sur la crise économique et pour tous les autres dossiers que tu trouveras à l'adresse suivante.